L'APEC est l'Association patronale des entreprises en construction du Québec, anciennement Association de la construction de Montréal. Il s'agit de la seule association patronale où les entrepreneurs généraux et spécialisés collaborent conjointement au développement de leur industrie. C'est aussi l'unique association multisectorielle à adhésion volontaire. Pourquoi y adhérer? Parce qu'elle vous offre des régimes complets d'assurance conçus pour les entrepreneurs, des cautionnements gratuits pour cautionnement de licence et cautionnement obligatoire pour les bâtiments résidentiels neufs, ainsi que des conseils juridiques gratuits. La PEC vous propose des programmes de formation reconnus par la RBQ pour acquérir votre licence d'entrepreneur, de la formation continue pour une main-d'œuvre qualifiée des séminaires, des cours de perfectionnement et des conférences pour améliorer la gestion de votre entreprise. La santé et sécurité au travail sont des aspects importants pour l'APEC. C'est pourquoi elle vous offre une mutuelle de prévention, un programme de santé et sécurité personnalisé, une gestion des dossiers d'accidents de travail et l'analyse du choix de limites pour l'origine rétrospectif. L'APEC dispose de deux salles de plan. La salle de plan virtuel privée vous donne un accès rapide et efficace pour consulter les plans, devis, addenda, 24 heures sur 24, et vous permet d'économiser sur l'impression de plans. La salle de plan virtuel publique vous permet d'accéder rapidement aux plans, devis et addenda des projets publics. Les membres du personnel s'assurent de faire l'envoi quotidien aux membres des données sur les projets. La GHMB offre un plan de garantie pour les projets de condominium de plus de quatre parties privatives superposées. Les bâtiments existants sont transformés en unités de condominium. La PEC vous offre bien d'autres services comme un service de paye en construction, d'organisation d'événements, d'infographie et d'aide au recrutement d'employés. L'association peut vous permettre de participer à plusieurs occasions d'affaires comme le gala du président, le tournoi de golf, la soirée huître et gastronomie, des déjeuners conférences, 5 à 7 et plus encore afin d'élargir votre réseau. Nos professionnels sont à votre écoute et sont accessibles pour toute question sur la RBQ, CCQ, CSST, plan de garantie, hypothèque légale, les responsabilités contractuelles, le fonctionnement du Bureau des soumissions déposées du Québec, BSDQ, et toute autre question pouvant affecter directement vos opérations quotidiennes. Des comités permanents travaillent fort pour veiller et défendre vos intérêts dans l'industrie. En adhérant au Code d'éthique de l'APEC, nos membres s'engagent à adopter une conduite exemplaire dans le cadre de leurs affaires. Finalement, que vous soyez un entrepreneur général ou spécialisé, quelle que soit la taille de votre entreprise, l'APEC est un incontournable pour vous.